Shalom, shalom, je suis un pasteur vivant en Côte d'Ivoire et je viens rendre témoignage. Euh, il faut dire que ça fait un moment que je connais Kangoka et j'ai reçu Kangoka par le biais de mon épouse. Elle euh, écoute Kangoka nuit et jour, tous les jours. En tout cas, elle est dans Kangoka et elle écoute et elle prie. Et ça lui fait du bien. Et c'est par elle que j'ai eu Kangoka. J'ai reçu Kangoka et j'ai commencé à aussi à écouter. En tant qu'homme de Dieu, il faut dire qu'au début, j'avais une appréhension. Je disais non. Que bon, peut-être après ou bien chose et tout ça. Bon. Mais quand j'ai commencé à véritablement écouter cette émission, le Seigneur a commencé à faire des choses extraordinaires. Il faut dire que depuis que je suis pasteur, euh, vraiment, euh, il y avait quelque chose que je je vivais il s'agit de la pornographie oui je le précise vient la pornographie et ça me fatiguait peut-être que je dirais avant peut-être que je ne sois pasteur c'était plus ou moins mais quand je suis devenu pasteur vraiment ça s'est accentué je ne sais pas où c'est quitté mais cet esprit est venu et vraiment c'était difficile vraiment je n'arrivais pas à prier à chaque fois que euh, je veux faire quelque chose ne vient. et Souvent, bon, tu as l'impression que tu es lié, que tu dois forcément, tu dois regarder tout ça. Et je ne m'empêchais pas, vraiment, je ne m'empêchais pas de regarder. À chaque fois, je devais revenir là, je faisais tout. Je priais, je me débattais pour pouvoir m'en débarrasser. Mais c'était quasi impossible. Je dirais comme ça que c'était c'était pas, pas facile pour moi. Il y a des fois, je me retrouvais, je pleurais. Je voulais vraiment, véritablement, j'avais cette hargne-là, vraiment ce désir de m'en débarrasser. Mais je n'y arrivais pas. Un jour, j'écoutais, quand ma femme et moi, on passait du temps à, à écouter. Un jour, je dirais au moment de la prière du samedi, un samedi. Parce que depuis quand on a commencé à écouter, il faut dire que les samedis, les prêts des samedis, on les fait avec les enfants. On prie ensemble avec les enfants. Et ce jour-là, l'homme de Dieu a commencé à prier. Et il a dit comme ça que il y a quelqu'un qui a la pornographie dans son téléphone et qui n'arrive pas à s'en détacher. Aujourd'hui, je déclare que le Seigneur te libère. Ah, je vous assure que lorsque l'homme de Dieu a déclaré ça, mais c'est entré dans mon corps. C'est pas comme si j'ai vomi, hein, mais c'est pas comme si j'ai vomi ou j'ai eu une euh, manifestation spécifique, mais c'est rentré en moi de la tête jusqu'au pied. J'ai dit que c'était moi, que c'est moi, c'est de moi il parle, qu'il m'a localisé. Oh, j'étais véritablement touché. Tout mes états à l'intérieur de moi-même, mais il y avait un bouleversement total, une délivrance, mais qui ne dit pas son nom. Je vous assure que vraiment ça m'a touché à l'intérieur, ça m'a libéré. J'ai dit, oh Seigneur, tu m'as localisé. C'est moi, c'est de moi qu'il s'agit. Et je vous assure que depuis ce jour-là, j'ai été délivré de la pornographie. J'ai été délivré, libéré de la pornographie. Je vous assure, depuis ce jour-là, je suis libéré de la pornographie. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Rapidement, je voulais ajouter encore quelque chose. C'est que depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka les soirs... Je vomis seulement. Je ne fais que vomir, vomir, vomir, vomir. Il faut que je mette un saut à côté de moi pour dormir. Je douce, je vomis. C'est pas de l'aliment que je mange que je vomis, mais c'est des crachats, des crachats de l'eau, des crachats gluants. Je les vomis chaque soir, depuis que j'ai vraiment écouté Kangoka, et depuis que cette délivrance s'est opérée, la délivrance de la pornographie. C'est ma délivrance. Depuis des années, des choses se sont incrustées à moi. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Et vraiment, je m'excuse encore de ce que je n'ai pas rendu, ce témoignage à temps. Je bénis le nom du Seigneur, je dis merci à Dieu. En ce moment où je suis en train de vous parler, il y a tellement de choses que je veux dire que je ne vais pas finir. En ce moment où je suis en train de vous parler, vraiment le Seigneur, il est en train de faire des choses extraordinaires en moi au travers de Kangoka. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Et je dis merci à Dieu pour ce serviteur, pour lui de Dieu pour toute sa famille. Je bénis le nom du Seigneur pour eux homme de Dieu, qui que vous soyez, où que vous soyez partout dans le monde, écoutez Kangoka, attachez-vous à Kangoka parce que Jésus est en Kangoka. L'Esprit de Dieu se manifeste au travers de Kangoka. Shalom, je témoigne. Amen. Auditeurs, auditrice de Kangoka, j'appelle la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Et tu as fait des merveilles dans ma vie à travers Kangoka. Vraiment, je voulais attendre, je peux pas attendre. Je vais attendre, mais il y a mon cœur qui dit pas témoigner en même temps. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains ce soir pour venir vous parler. Après 19 ans de sérénité, dans un foyer, sans enfant, Et mes frères et soeurs, c'était pas facile. C'est pas facile. Dieu sait ce qu'on traverse on n'a pas d'enfant. Mais le Seigneur s'est souvenu de moi, Et un jour, ma camarade m'a parlé de Kangouka. J'ai tout de suite accepté. Elle a téléchargé mon portable. Le matin, j'écoute Kangouka. Le soir, elle Kangouka et avec ça, avec son élève avec ça. Depuis 2021, je suis dedans. Et dans ces deux jours-là, je me sens bizarre. C'est la nausée mais je ne sais pas où. un enquête me dit, va voir l'hôpital. Peut-être, quand le témoignage est arrivé, le Seigneur s'est manifesté. Qui sait? Je suis allé à l'hôpital. J'ai fait les visites, j'ai fait l'échographie. Un miracle. Voilà le miracle va se produire dans ma vie. Le médecin me dit Madame, vous êtes enceinte de 15 semaines. Comme ça, l'hôpital, tu es dans mon cœur. Gloire à Dieu. Je me dis Merci Seigneur. Merci de m'avoir visité. Et hey, mon Dieu, merci pour tout. J'ai dit merci. Vraiment. J'étais heureuse, j'ai dit merci à Dieu, merci à Kamuka, merci à Christ, oh Seigneur, merci à sa famille, sa femme, tout ce qu'il l'aide, merci à tout le monde. Vraiment, mes chers frères et sœurs, et à Dieu dans Kamuka. le monde me manque. J'ai dit merci au Seigneur pour cet enfant qu'il m'a donné, vraiment, j'ai demandé, je ne peux pas garder ça, je ne peux pas garder ça. Vraiment, mes frères et soeurs, il y a Dieu dans Kanguka. Prions toujours, restons toujours en C'est Dieu qui décide. Vraiment, ne soyons jamais découragés. Amen. Shalom, je suis un frère vivant à l'RTC. J'ai réussi Kanguka par l'intermédiaire d'une dame que j'ai aidée pour aller suivre les soins pour son, un cancer de sein en Inde, et qui après a commencé à m'envoyer des messages pendant plusieurs années, et puis après 2020, elle a commencé à m'envoyer les audios de Kangoka, et cela m'a fortement intéressé, je suis devenu accro, j'ai suivi ses enseignements, j'ai suivi les prières, et... Moi-même, j'avais un problème de cancer de la prostate soigné en Inde par la radiothérapie, et après, j'ai remarqué que il y avait encore de marqueurs tumoraux qui étaient élevés. Élevés. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Où se trouve encore cet autre cancer Et je me suis mis dans la prière avec Kanguka et Quelques mois après, je suis allé refaire les tests, les tests étaient devenus euh, négatifs. Et même pour le marqueur du côté prostate, euh, ça n'a pas évolué, c'était vraiment bien, il n'y a plus de cancer. J'ai béni l'éternel pour cela. Et j'ai beaucoup de témoignages, même pour ma vie personnelle, pas de lamentation. Euh, J'accepte la volonté du Seigneur même quand c'est différent. Je bénis l'Éternel pour cela. Et j'ai eu un problème au cou, arthrose au niveau du cou. On devait m'opérer en Inde, mais j'ai dit non à tout. Je ne peux pas accepter l'opération. On a prié et c'est parti. Et dernièrement, c'est encore revenu. J'ai eu de fortes douleurs, difficile à dormir. Mais grâce à Dieu j'ai continué à prier avec Kanguka. Et j'ai remarqué que chaque fois, j'ai baillé. J'ai baillé et je me suis dit pour beaucoup de maladies que j'ai, problème d'hypertension, tout ça, mais sur quoi le Seigneur veut me guérir. Mais j'ai trouvé que ma tension est devenue normale. Et puis, euh, du côté de que la prière du 27, Christ a parlé de quelqu'un qui a mal au cou, j'ai reçu, et le jour suivant, il y avait une diminution de la douleur, et jusque maintenant, la douleur ne se sent plus pour l'arthrose, comme ça me faisait difficile de me réveiller, difficile de changer de position au lit, cela n'existe plus, j'ai béni l'éternel pour les intercesseurs, et tous ceux qui témoignent, que le Seigneur nous bénisse tous, au nom de Jésus, Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je viens rendre grâce au Seigneur pour toutes les délivrances et guérisons que j'ai reçues. D'abord, je demande pardon au Seigneur pour avoir mis assez de temps avant de témoigner. Je ne savais que faire pour témoigner. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma femme qui a reçu l'information par sa cousine et j'ai téléchargé l'application. Il faut dire que je suis un homme qui présente beaucoup de pathologies. Depuis 13 ans, je souffre de l'hypertension artérielle. On m'a détecté un prédiabète, un débit d'adénome de la prostate, des ustères gastriques depuis plusieurs années dont j'en souffrais et bien d'autres maladies encore. Mais c'est au moins d'août 2022 dernier que j'ai commencé à suivre en tout cas de temps en temps les enseignements de Christ je suivais les prières de guérison les témoignages de tous les jours et il faut dire que au mois de septembre j'ai ma santé qui a été touchée j'ai commencé à avoir des troubles de ma tension et toutes les nuits des insomnies, des troubles accompagnés, des insomnies, une grande quantité de besoins d'uriner chaque nuit. Tout cela m'empêchait de dormir normalement. Alors je commençais à suivre toutes les émissions du pasteur en me connectant régulièrement. J'ai suivi aussi la croisade de Bruxelles et depuis ce jour, j'ai commencé à recouvrer la santé. Chaque jour, je saisissais... Toutes les paroles de connaissance qui me concernent et il faut dire que ma tension s'est stabilisée. J'ai retrouvé le sommeil et le bilan de santé que j'ai fait m'ont donné des résultats très satisfaisants. Le PSA de la prostate est devenu plus bas. Ma tension s'est stabilisée autour de 12,8. Je ne ressens plus les douleurs gastriques et les arthroses des doigts que, que j'avais, ma glycémie, la dernière fois que je suis allé contrôler, est descendue jusqu'à 0,114. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à toute l'équipe de Kanguka et je viens de témoigner à cet instant pour tous les bienfaits du Seigneur. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai témoigné. Bonjour à tous, peuple de Dieu. Je viens ici témoigner la grandeur l'éternel. ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise et à Librigide. Je viens rendre grâce à Dieu à travers mon témoignage, parce qu'il m'a fait du bien. Il m'a visité, il a exaucé mes prières. Depuis plus de dix ans, on n'avait jamais fait d'enfant. Et ma belle-mère, s'inquiétait déjà. À chaque fois, elle m'envoyait toujours l'émission Kanguka. Et moi, je me disais toujours que ce sont les fonds pasteurs, les pasteurs qui veulent prendre l'argent aux gens et tout. À chaque fois, elle m'envoyait. Moi, je ne regardais même pas. À chaque fois, je supprimais toujours. Il y a deux de mes collègues qui m'ont envoyé l'émission Kanguka. Et puis j'entendais des gens parler autour de moi à l'émission « Kangouka ». Je me disais « Ah, l'affaire là, apparemment, c'est tout le monde qui écoute l'émission ». Quand elle m'avait encore envoyé puisqu'elle a tellement insisté, je dit « Bon, je vais un peu écouter, je vais voir un peu de quoi il s'agit ». Quand j'ai écouté l'émission, vraiment ça m'a beaucoup marqué, parce que la parole de Dieu, Jésus-Christ disait « Mes brebis me connaissent ». Quand ils entendent ma voix, et me suivent. Quand j'ai écouté la prédication de l'homme de Dieu, vraiment, j'ai été vraiment frappé par son enseignement. Et j'ai vraiment reconnu que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers Christ. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'écouter l'émission. À chaque fois, l'homme de Dieu disait, il faut mettre, vous qui cherchez l'enfant, il faut mettre la main sur le ventre. À chaque fois qu'il priait, je disais, Seigneur, je reçois, je reçois. En février, l'homme de Dieu disait qu'il y a une femme qui est enceinte. Mais elle même ne sait pas qu'elle est enceinte. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. Je reçois, Seigneur, c'est moi. Effectivement, moi, j'étais déjà enceinte, je ne le savais pas. Comme moi, j'ai un cycle déjà irrégulier, la date de mes règles sont arrivées. C'est passé, je n'ai pas vu les menstrues. J'ai attendu une semaine après, les menstrues ne sont pas arrivées, je me suis dit, bon. Comme le cycle est régulier, peut-être que ça va arriver plus tard. Deux semaines, j'ai commencé à avoir des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Je me posais quand même des questions. Je me disais, ah, depuis l'alimentation, ne sont pas arrivés. Ça fait déjà trois semaines. C'est comme ça que j'ai appelé une de mes copines qui est sage-femme. Elle m'a dit non de faire le test de grossesse. C'est comme ça que je me suis rendue chez elle. Elle m'a fait un test sanguin et le test était positif. J'étais toute joyeuse et toute contente. Je me suis dit, ah, merci Seigneur, Dieu m'a visité. » Je suis d'abord allée à l'hôpital voir un gynécologue pour confirmer effectivement la grossesse. Quand j'arrive chez le gynécologue, j'ai expliqué au gynécologue que je fait le test de grossesse et que le test était positif. Il m'a dit, on va faire l'échographie pour voir si vraiment le bébé est vraiment dans l'utérus. J'ai dit d'accord, on a fait l'échographie, il y avait un cœur qui battait. J'ai seulement dit Dieu merci. Pendant toute la grossesse, j'ai eu quelques malaises, mais bon, ce sont les malaises naturels de la grossesse. J'ai accouché en novembre. Je viens vraiment bénir le Seigneur parce qu'il m'a visité. Il a entendu ma prière. J'ai émerveillé les formidables émissions Kangouka. C'est une émission vraiment réelle et vérité. Vraiment, ce que le pasteur dit, il faut prier. Quand vous avez la foi, Dieu vous exauce. Vraiment, Dieu m'a exaucé. Je viens bénir le Seigneur. Bénir le serviteur. Vraiment, les mots me manquent. Merci Seigneur. Merci le serviteur avec toute son équipe. Merci éternellement, Dieu mon roi. Shalom. Je rends mon témoignage. Shalom, shalom. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'aimerais vraiment apporter mon témoignage pour édifier la foi des uns et des autres pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Seigneur mon Dieu, je ne sais comment te remercier, merci. Seigneur mon Dieu, Dieu tout-puissant. Non, Dieu, tu fort. Je ne m'attendais pas à ça, je ne savais pas comment faire. J'ai été détecté séropositif et voilà que depuis le 20 août 2021, j'ai connu Kambouka dans le canal de ma nièce. On était allé à l'enterrement des frères d'un de, de mes amis. Nous sommes arrivés là-bas. On parlait de la croyance. Elle dit « Maman, il faut télécharger Kambouka ». Et c'est comme ça que j'ai téléchargé Kambouka. J'ai téléchargé Kangouka, même dans ce même jour-là, nous deux, nous avons prié samedi 30 juillet. nous avons prié le matin, la prière du matin. Et depuis ce jour-là, nuit et jour, je suis avec Kangouka, je suis à, à Kangouka, tous les samedis, j'ai fait la prière, tout, j'ai rendu les archives, j'écoute que Kangouka et Kangouka, plus d'autres choses, et voilà que... J'ai décidé avec le témoignage que j'écoute qui m'édifie et dit attends. Mais si le Seigneur a pu faire pour d'autres, pourquoi pas moi Donc moi aussi, je vais faire la prière. Je vais aussi arrêter de prendre les médicaments. Donc j'ai arrêté de prendre les médicaments depuis le 18 septembre. Hier, hier le 28, je vais faire mon test. On m'avait prélevé, prélevé le, le sang. Et... Hier, j'arrive, on me dit que, mais, madame, il n'y a plus rien dans votre sang, on ne voit plus de virus dans votre sang. J'ai dit, gloire à Dieu, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux. Avant d'aller prendre mes résultats, le matin, je me suis mis à mes genoux, j'ai payé, je me dis, Seigneur, je vais dans l'hôpital en ton nom. Je suis allé il y a longtemps là. On avait prélevé mon sang, mais moi-même, je ne suis pas encore passé voir. Donc, je vais passer. Le pasteur a dit d'aller à l'hôpital vérifier. Donc, hier, je suis allé, j'ai vérifié, Seigneur, je vais dans ton nom. Je vais en ton nom, Seigneur, tu vas me prouver encore. Si tu as pu guérir les autres, Seigneur, pour moi, c'est un petit problème aussi. Donc, tu vas me guérir. Seigneur, je partais. J'avais des crampes dans le pied. Je dis, Seigneur, les crampes que j'ai dans le pied, étant assises dans le véhicule. Seigneur, c'est ma délivrance. C'est ma victoire je vais prendre. Et effectivement, je suis allé. J'ai remporté la victoire. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mille fois, merci, Seigneur. Et merci au pasteur au début je me lamentais mais depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka je me lamente plus tout problème qui arrive lui-même il arrive à trouver solution Seigneur je dis grand merci au seigneur merci à l'équipe de Kangoka shalom j'ai témoigné amen Shalom shalom la famille Kangoka je viens aujourd'hui pour montrer la grandeur de Dieu pour dire Dieu merci, j'ai connu cette émission sur un groupe WhatsApp où je suis. Merci Seigneur. On m'a guéri du cancer du col de l'utérus. Merci Seigneur. Le mois de septembre, on m'a déclaré que je n'ai plus de cancer. Seigneur, pardonne-moi pour l'avoir fait en retard, mon témoignage. Depuis le mois de juillet, j'ai fait le premier prélèvement qui a été dit que j'avais le cancer. Et ils m'ont donné un rendez-vous en septembre pour vérifier si le cancer existait encore. Arrivé là-bas, les examens sont négatifs. Je rends Dieu merci. Je suis ému par la puissance de Dieu. Je suis ému par ce que Dieu a fait dans ma vie. Pardonne-moi Seigneur pour avoir donné ce témoignage en retard. Vraiment, merci. Depuis que j'écoute cette émission, j'ai tout le temps des délivrances, j'ai tout le temps des révélations, et je suis tout le temps conduit sur le bon chemin. Merci, Chris. merci à ta femme, merci à tous ceux qui témoignent, merci à toute l'équipe Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, de Dieu de Dieu. Je suis une soeur burkinabée. Je viens donner mon témoignage à ce matin concernant ma guérison instantanée que je ne puisse vous expliquer. Oui, le Seigneur m'a localisé. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a guéri. En effet, je suis allé dans les archives. J'ai pris une prière du samedi 24 octobre 2020, et quand j'ai commencé la prière avec le pasteur, j'ai trouvé ma guérison, j'ai trouvé mon miracle. Je souffrais, je souffrais beaucoup. Je souffrais depuis mon enfance, depuis mon enfance, je vivais dans cette maladie. Depuis mon enfance, je souffrais. Et le 16, j'ai trouvé ma guérison. Oui, une guérison instantanée. Une guérison instantanée, je vous dis. Avant même de commencer la prière, j'étais assise. C'était la nuit, à 21 h passées. Je ne savais pas comment prier, parce que je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. J'ai l'habitude, quand je prie, je prie à haute voix. Ce jour-là, je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. Je souffrais beaucoup d'angine. Ceux qui connaissent cette maladie savent de quoi il s'agit. Et ce jour, j'ai passé tout mon temps, toute la journée à faire des courses en ville. Donc, dans la nuit maintenant, je savais que je n'allais pas dormir. Et je ne savais pas comment prier non plus pour pouvoir dormir. Je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. La salive coulait. Et quand je suis rentrée, je me suis couché. J'ai mis la prière de Kanguka. Quand le pasteur a dit une parole de connaissance, il y a une femme qui souffre d'angine. C'est en ce moment que j'ai levé mon doigt j ai vers le ciel. J'ai dit merci Seigneur. Ah, c'est ce, tout ce qu'il fallait. En même temps, j'ai commencé à rouler par terre. Je roulais par terre, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié. Des cris des animaux que je ne connais même pas, des cris des animaux que je ne connais même pas. J'ai oh, je crié, j'ai crié. crié, Quand j'ai fini de crier, là, je me suis mis à quatre pattes et je continuais de crier, je continuais de crier, je continuais de crier. Continuais de crier. Oh Seigneur, Seigneur m'a délivré, il m'a guéri de cette mauvaise maladie. Je lui rends grâce. Je bénis le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne savais pas, Seigneur, que je pouvais être délivré un jour de cette maladie, de cette mauvaise maladie, Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis, je te prie, Seigneur, pour le passé, son staff, ses intercesseurs. Oui, Seigneur, continue de bénir leur œuvre, bénis tous ceux qui témoignent donne toujours cette force et cette persévérance pour continuer l'œuvre que tu leur as confiée. Merci Seigneur. Shalom. Je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière, et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment, et comme je le dis toujours, c'est important que tu comprennes que c'est Jésus qui te guérit, c'est Jésus que tu dois toucher. Il faut que tu touches Jésus par la foi. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par toucher Jésus Dans Luc chapitre 16 verset 19, on voit qu'il y avait une foule, une foule qui cherchait à le toucher. Tout le monde voulait le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y a une force spéciale qui sort de Jésus et guérissez tout ce qui le touchait. Ce que je vais te demander ce matin, c'est de toucher Jésus par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, toucher Jésus? C'est avoir la foi, que tu vas être guéri, que ta maladie sera guérie, que tu peux avoir cet enfant que tu as toujours cherché, mais en touchant Jésus. Moi, je prie et toi, tu auras la foi et tu vas prier avec moi. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter toute distraction. Donc, se concentrer sur Jésus et le toucher par la foi et tu seras visité. Il faudra mettre la main là où tu souffres. Si tu sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur par la foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri. Et je ne dois pas citer ta maladie pour que tu sois guéri. Ce qui compte, c'est que tu touches Jésus par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Alpha et Omega, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Elohim, Shammah, Tchikhenu, Rapha. il n'y a personne qui est comme toi. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci pour ta puissance qui se manifeste. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Ceux qui ont mis la main à lui souffre. Merci parce que tu es fidèle. Je te montre tous les enfants qui sont venus dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants et je prie particulièrement pour les femmes que pour des enfants, les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. Et ça fait trois jours que tu saignes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse. Et que cet enfant grandisse et qu'il naisse au temps convenable. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous ces enfants. Merci pour ta protection, Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, ça de 7 ans que tu attends un enfant. Le Seigneur trace le chemin. Je te remercie Seigneur pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu depuis que tu es marié. Le Seigneur va bientôt te donner un enfant. Merci Seigneur. Je te remercie pour cette femme de 15 ans. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour le miracle. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 11 ans à attendre un enfant. Le Seigneur ouvre le chemin au nom de Jésus. Tu vas concevoir bientôt. Toi qui viens de passer 12 ans. Je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur pour la visitation. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant. Le Seigneur te visite. Une femme qui est à genoux, qui est sur le lit. Tu es en train de pleurer. Le Seigneur te visite. Tu sens même des frissons dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es tombé par terre. Le Seigneur te délivre. Je parle c'est demande de te lâcher au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mal au dos, toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a deux hommes et trois femmes, que le Seigneur guérit au niveau du dos, merci pour la visitation Seigneur, il y a une femme qui a un kyste ovarien, le Seigneur te libère on n'aura pas besoin de t'opérer parce que le Seigneur t'opère, le Seigneur te guérit, tu es guéri, au nom de Jésus, tu es en fin de bailler, bailler bailler, le Seigneur te délivre il y a trois personnes qui sont en fin de bailler, toi qui bailles maintenant, ouvre la bouche, remercie le Seigneur, baille de Jésus, et à la visitation d'une manière extrême. Extraordinaire. Il y a deux hommes que le Seigneur délivre. Vous êtes liés par le tabac, par la cigarette. Aujourd'hui, vous êtes délivré. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une jeune fille qui est liée par la drogue. Tu dépends de la drogue. Aujourd'hui, tu es délivré. Reçois la délivrance. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui sortent. Je donne à ces démons, à ces esprits. De quitter le temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus, merci. Seigneur, il y a une personne qui a vomi, tu vomis, tu vomis, il y a le poison que tu avais mangé, tu es libéré aujourd'hui, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui entend des bruits dans l'oreille, partout où tu vas, au travail, dans la voiture, partout où tu entends des bruits bizarres, dans ton oreille, je prie pour la déconnexion, que ce lien soit brisé, au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation, il y a beaucoup de gens qui sont visités, il y a quelqu'un qui a des douleurs, au niveau de la jambe, tu n'arrives même pas à bien marcher, au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri, quelqu'un qui a au niveau de l'oreille reçoit la délivrance ouvre la bouche et remercie le seigneur il y a quelqu'un qui souffre qui a un problème d'hypertension je prie pour la stabilité de la tension au nom de jésus garde ta main sur ton cœur il y a deux femmes et un homme qui a un problème d'hypertension remercie le seigneur pour la visitation aujourd'hui vous êtes guéri toi qui souffres du diabète commence à remercier le seigneur pour la guérison du diabète au nom de jésus il y a une femme qui a mis sa main sur son sein il y a beaucoup de douleur au niveau des seins je à cette douleur de cesser au nom de jésus Soit la délivrance. Tu n'as pas de cancer. Tu as peur que tu aies le cancer, mais il n'y a pas de cancer. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Trois personnes qui souffrent de cancer. Recevez la guérison. Parmi les trois, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Commence à remercier le Seigneur. Il y a trois personnes. Alléluia. Vous êtes guéri. Il n'y aura plus de cancer. On avait trouvé le cancer, mais quand vous ferez le test, vous ne trouverez plus de cancer parce que le Seigneur a fait disparaître son cancer. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, une femme qui. Souffre de la dépression, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur de te, te délivrer. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Tu as des difficultés à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Il y a un autre homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est guérie de l'anémie. Tu souffres de l'anémie. En preuve de sang. Le Seigneur te visite. Tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as des vertiges. Loue le Seigneur. Une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur est au guéri au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Je te demande de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Et je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercier le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, tiens de prier avec moi. Et la foi. Parce que le Seigneur te visite. Mais la maladie tu souffres. Parce enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des intestins. Le Seigneur t'a guéri. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Un garçon qui n'arrive même pas à parler. Il a plus de trois ans il ne parle pas. Le Seigneur le délivre. Il va commencer à parler. Merci Seigneur pour les trois personnes. Il y a deux femmes et un homme qui sont guéris du VIH, du SIDA, qui sont virus et sortent de votre corps. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerfs sciatiques, tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale qui dégage de mauvaises odeurs. Le Seigneur t'a guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche, remercie le Seigneur, que tout le monde ouvre la bouche. A toi la gloire, merci Seigneur pour la délivrance, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.